Et voilà aujourd'hui on, bon. on rejoint à Mario Football. <rire> bon là on va prendre un nouveau personnage non Ah bah ouais c'est vrai j'ai jamais vu moi. allait C'est un peu la merde. Vas-y Derrière ils sont même pas genre les personnages sur l'image là Merde Tu vas peut-être faire la première coupe toi C'est la plus facile euh, Ouais, mais je veux dire euh, la première, euh, le premier truc. Ouais, ouais. On a eu Pauline, ouais, ouais. Dizzy Kong, Bowser ah, Junior et euh, Bird oh. Pauline, elle est plus forte. En niveau force, elle est mieux en, en force. En vitesse, elle est mieux que Dizzy. Oh, Dizzy elle est bien. En passe, euh, elle est moins forte, mais en technique aussi. Mais en force, elle est pas mal. Alors après, faut prendre quelqu'un de super technique dans l'équipe. parce sais, euh, il est fort, mais peut-être en technique. Mais il y a qui d'autre euh... DJ Kong. En quoi, oh, ta gueule. Qui d'autre euh, Pareil que... Il est en vitesse, lui. Elle ouais. est en passe. Ouais. Il est en passe. D'Orginia. Il est en passe et oh, en technique en tir on prend le garde c'est bon. le capitaine wow. Pauline en force okay. yeah. Didier Kong vitesse et passe ce serait mieux que Bowser Junior donc de la vitesse et un autre personnage technique En général, il du tout équipé. Oui, oui, oui. Bah, on oh, le visa. Ah, Mario est pas mal. Ouais, Mario est pas mal. Mais le mien, c'est Luigi aussi. Ouais. On prend Luigi Ouais, on prend Luigi. Là, ouais. pour une fois, on fait une équipe. C'est euh... bien. Mais après, Luigi il est tout derrière. Oui. En défense, c'est pas. Ouf, mais... Tiens, tu veux faire le premier match Le Bah, le que j'ai pas joué en plus. Ah, bah, tu crois que moi, ça. J'ai joué peut-être. On il faut la console. c'est ça. Hey. Merci, pour m'en prie. Je vais hein. oh, ah, a là, là, Ils ont pris de la force. Ouais, ils ont pris de la... que de la force en plus. Donc euh, ils peuvent défoncer euh, euh, Pauline ça à Mario évidemment Oh Donc il ne pourra pas défendre Moi Wesh elle prend avec son nez euh, En fait c'est dommage que les personnages sont pas encore euh, apparus euh, dès le départ du jeu Non euh, une passe mieux papa, il y, y a la passe Y celle-là elle est mieux. Putain, putain. Hein Il a passe Elle est mieux Oui, c'est par au-dessus. Ah ouais. Comme ça tu es sur vol en fait. Ouais, je pas mais... ouais. ouais. mais... Avec ouais. sa bouche. Ah mais elle dans son nez <rire> Ça c'était le boutons pour attaquer ça, non Je sais pas, je sais pas. Ah putain, ils sont tous forts. Ils ont pris que des forces en fait. Tu sais comment tirer non, je... non. non, que t'as fait Je vois ou quoi le balance en arrière ça Ah, t'as fait une passe en arrière, mon gars On peut faire une passe en arrière Bah oui. Putain, bah, on a plein on on joystick en arrière. C'est elle est Normalement, de l'autre. Ah, oh est putain, est elle est marquée de l'autre. est en de est Mais ça c'est parce que tu... tu ah comment euh, Tu charges jamais en fait, c'est ça le problème C'est super fort par rapport à nous. Chitter. Oh putain On va faire le jeu, mais on bah, va faire un truc de ça, non <rire> Non mais pas ça, on s'en fout Ah, on a deux coeurs, mais bon, j'aurais bien voulu le perdre au, au dernier match. Hein. Oh là, là t'as foutu le beat, là, t'en fais un. Hein. Elle est marrante avec son nez, là. C'est plus marrant que Wario parce que Wario c'était rien de marrant. Ah, mais euh, ça super frappe, on l'a jamais vu à Didi. Ah non. Faut, faire, faut, faut, faut contrôler Ouais le ballon il peut se contrôler tu sais euh ouais, t'as fait un coup de vent ouais, mais ils sont placés Hein Tu vas rien faire quand on bleu comme ça Mais non c'est leur super hyper frappe ça Toi quand t'as ça t'es rouge En fait ils prennent la couleur de Écumeur tout fait, ouais. Ah t'as essayé de tirer Non ouais. oh, mais non mais meurt tout le temps euh... Il charge Oui C'est marqué tout le temps avec lui Ouais. bon bah on a déjà perdu c'est lui une, une étoile ou... oh non bon, bah, t'as oui. le compétement t'as au moins hein. on va on va le voir Oh, vrai, hein, films, là, là. Non, tu peux pas? Non, je peux pas là. C'est Ils ont tous envoyé en l'air. Elle est abusée. Faut juste tu vois. Si, si t'es assommé, mais pas marqué, tu peux le marquer derrière. Ouais, bah ouais C'est pas non, voilà, t'as complètement raté le truc. Même tout près, tu marques pas en ratant le truc. Allez Luigi Ah oh, ouais, ouais, ouais. Ouais, bah ben ça me en Ah ben attends, peut-être qu'il va être chien quand même... Non mais t'as 0 secondes, ça va... Terminer après, juste après... Ouais, ça fait même pas ça... Oh Mais t'es dedans non, nan, c'était terminé pour ça... Okay. Bien, je vais prendre les matchs terminés, on va recommencer. Ah bah oui, tu peux recommencer si oui, c'est Ah mais ça fait fois, ça Bah, bah non il suis... marque un match 2 Ah on a passé quand même Ah ouais Oui Bah elle a fait comment Il <rire> <rire> y a deux Yoshi le bordel Merde Oh, c'est un peu la même équipe là! Qu'est-ce bon, que tu racontes? Ah, je veux dire, ils ont pas trop de force. Non, par rapport à nous là, il n'y a que deux qui est fort. Sur les autres, ça va, c'est à peu près tous la même équipe. T'as vu combien oh. de fois j'ai tiré? Une elle est trop forte. Ah, une bague de, de fiançailles! Mmh. Ouais, je sais pas. Je ouais. bah, Elle a déjà fait au ou donc... Euh... Mais qu'est-ce qu'il fait, donc Pourquoi il bouge le haut Mais regarde... Ah ouais, non, elle a pas vu. Il ils pas bougé Il a ça, là, là. T'as un de là Regarde, regarde, regarde, ta tête peau. Regarde, là Où est-ce non mais là on est en mode facile là non. Ouais mais d'accord mais t'attaquent pas du tout hein euh... Mais en mode facile c'est comme ça hein Bah oui il m'a attaqué quand même T'étais pas en mode facile toi, pour moi Est-ce que... que... Ah si là il t'attaquait attaqué ça Euh, euh t'étais beau. Oh le y'a pas de bug de voix Ça y' est ils ont corrigé le problème C'est ouais. le problème qui y avait eu, M'attaqué euh... les gars, attaquer. Chef tu m'as raté Ah ouais on l'a pas vu, ah, Putain, pas bien tu Oh <rire> ah, la violence, Kyler Ah, mais du coup, elle peut pousser dans quel con Ah, d'accord, elle peut pousser dans quel con. Tiens, bouge-toi. Mais enfin, je... viens, je veux Pauline. Ouais, elle est trop forte, alors. Tu sais, c'est une, une chanteuse, je crois, en plus. C'est une... la chanteuse de Mario Odyssey. Qu'est-ce qu'elle fait, Blurdo? Là Genre un peu de... Ah, mais elle, c'est une danseuse en fait. On est dans quel con On les a jamais vus Tiens, je veux prendre. Je passe ça. À... Même euh, Mario, il peut pousser dans des dents. En chargeant, ouais. Oh, le fils de. T'as vu, quand tu cherches, tu fais beaucoup plus mal. Je tape mon mec. Euh. Aïe En euh. vrai, avec Polly, je suis pas obligé de faire ça. Hein. Déjà, c'était pas Mario, c'était Luigi. Il s'est gouré de perso. Ah oh, plus fanboy. Tiens, bon. <rire> Il doit être puissant dans son nez quand même. Regarde, <rire> qu'est-ce qu'elle fait. Elle se retrouve dans son lit. C'est une, une flamme. Je vois me rends jamais quand tu fais ah, ça. Par contre, ouais. J'ai euh... mmh. Ouais, mais c'est en, ouais, ouais. en vitesse. Ouais, en Oh, pas trop. <rire> Pour quoi. C'est le seul personnage qui parle, du coup. Dans le jeu, c'est le seul personnage qui parle. Oh la connasse ah, de oui. Bah, qui parle tout court, en fait. Elle est Il vieux. Elle parle pas. T'as pas de à, à ça toi. C'est quoi ce que Ouais. Elle oui. oui. a craché quoi là Les... émeraudes Regardez Regarde Yoshi Je sais où ce qu'il a mis ou ah. Oh elle m'a esquivé des... T'as vu pourquoi ils font des sauvegardes Des sauvegardes... Des euh... Putain elle... Mais pas bon, non elle attrape Axel hein Putain Comme bon, elle dégage Donkey Kong quoi incroyable Ah ah ah ah ah ah ah Oh la connasse avec son étoile de merde! Oh non, il va rater! Oh! Ouais. Alors, si il y a un alors, on peut qu'il va passer! Du coup, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, yes. Et Eh merde! Pas bon. passer! Oh! Est, il est passé. Ça, putain, non, on va un jeu derrière! Ouais bah, c'est que, que un seul qu un Non Sinon on aurait gagné deux Qui qui a pas marqué Luigi je crois Mais que lui qui a pas ah, marqué Ah Luigi non, il est... a pas marqué non, Ah mais non. on va faire que ça là hein. Ça y est on a 8, 1 c'est bon Il a essayé de me frapper ton quelqu'un. C'est pour ça que je fais des passions en l'air comme ça Les personnages soit qui les esquivent je bouge de là toi Marqueuse lui et que <rire> Pauline qui marque. Elle a la même voix que Daisy je pense. C'est cool. la même doubleuse. Et Birdo c'est doubleuse, j'allais dire de Yoshi, mais pas du tout en fait. Euh, J'imagine son truc à Pauline, euh, vu qu'elle chante, c'est un truc qui fait de la chanson. Euh, putain, elle 10-1 quoi. Oh bah tu m'étonnes Yoshi <rire> Mais j'aime bien. euh merde! <rire> je suis pensé dans le mur quand même. Je m'en fous, j'ai marqué quand même. <rire> c'est qui qui a Non, c'est Björn d'Or encore! Ah, putain, putain. Je veux juste montrer les nouveaux persons. Ils ont Allez, Luigi, marque un petit but, ça! Oh Yoshi! Oh mon dieu! T'as marqué? Ça n'est pas Mais en fait, il y en a deux, encore. fait. Je fais énormément, je fais des torpilles. Euh... Des toupies. Des torpilles, des torpilles. Okay. Eh, hey, quand je charge un. arme. Qui qui dort? Ouais, ouais. Ouais Luigi juste pour le fun t'as frappé Daisy. Ah, ah ouais c'est elle c'est. Ça on l'a pas eu autre, non autre. Ah, c'est que des tops qui tombent à toi vite ou pas Non il y avait des mushis. Pourquoi c'est pas pourquoi on est passé tout à l'heure. Ah mais en plus il y a que nous qui passe. Ouais, les fusées... 1 on est en bas. Ah, mais en enfant, genre, genre qu on affronte les gens qu'on a perdu en fait, là. Ah, on rejoue. Oh, putain. Tu veux pas le faire Ouais oh, non, mais ils sont trop chers, euh. C'est les mêmes. Ouais, Bowser, Wario. Oh, non, euh. non, ils sont trop forts. C'est que les gros forts. <rire> <rire> non, ouais, Waluji, pas gros. Je crois pas que Waluji, lui, est a que euh, Waluji qui est rapide. Ah, oh putain, ils ont des, des casques. Oh, non non Oh non je serais obligé de charger avec euh, machin poli Putain. que Ah et puis leur gardien je sais pas ce qu'il Il a dû à l'air Mais ta gueule donc il compte. Ah si quand même je peux je charger quoi Mais, Oui wesh Ah bah ils ont de la force maintenant tout le monde hein. Mais d'où tu... Oh son gardien Ça c'est nul par contre hein. Il est plus fort Non, qu'on se shoot dedans avec la... notre objet Ah ouais ça c'est nul Ok je vous dis, je pense que à mon pote Hey Pauline Putain Oh, oh mes fils de chien Ça banane de merde Hey t'as l'air. C'est un, hein une meilleure partie, hein. non Je joue jamais dans Mario avec eux Ouais, oh, j'allais dire, tu vas pas marquer comme ça, hein. mmh. bah, pour toi, ouais, ce qui est bien, c'est que sont pas rapides. Putain C'est long comme des tortues Long comme des tortues, je, je suis encore plus long, quoi ah. Oh, le bâtard mmh. Oh. Mmh. Ah <rire> Merci, euh, Donkey Kong, bonne On saute pas, toi. Ah, vous êtes marqué Non. Non, mais il est trop faible. Même le mmh. même. Même. Oh, même... Bâtard, euh... Mais le bâtard, est trop forte, ça y est bon. Se Ils sont auto-frottés. Il est pas sur le gardien, mon Ah Sur moi. Tiens, ils vont pas hésiter quand, quand je fais mon truc. Hein. oh là là. Ouh. Oh. La chance, la chance, la chance. Attends, j'entends. Pas un deuxième. Ouais, bon. Voilà, il est là. C'est son micro qui tape. Oui. Très bien. Allez, ils sont sonnés. Parce que là, Allez, euh, niquez-vous. C'est super risqué. Les bonheur il est fort quand même. À chaque fois, c'est lui qui va au but. C'est le, euh, le capitaine. Tu marques plus avec le capitaine qu'avec les autres. Putain, je suis obligé de charger avec lui quand même. Même si je suis pas obligé, je charge quand même. Comme ça, sur... Oh, ça. Ouais, est suis.. Oh Elle est elle marche tout le temps, c'est le capitaine, pourquoi c'est le numéro 4 en plus. C'est le capitaine là. Par tu t'as vu, je sais pas, Aïe aïe aïe C'est le but du jeu Non, pardon Oh ça le pouline Oh il m'a envoyé chier là Il m'a dit pas chier là, tout disant non on va pas retrouver si on peut. C'est super non aïe, aïe aïe aïe, il des trucs forts. Il m'a esquivé l'enfoiré. Hein Ouais Il m'a esquivé... Putain, c'est mieux les bananes, Non, c'est mieux les bananes parce que... Euh, trop fort, hein. Ah, il est ta race, là C'est toujours les, <rire> les marque <images. rire> Même si vous changez de personnage, c'est toujours les mêmes qui marquent. Euh, quel, Mais qu'est-ce que Mais où elle lui dit <rire> Elle a tiré au moins 10 fois. Non mais c'est pas... Bon bah la, la vidéo dure deux parties. C'est pas grave. En fait ça fait pause mais c'est normal. Je pouvais plus me frapper, me frapper maintenant. J'avais un champion. Putain ça me saoule. Je, je suis obligé de faire des trucs chelous maintenant. Que une vidéo. Mais oui mais c'est chiant, il y a pas un truc pour l'enlever ça. En plus je peux pas l'enlever parce que sans réseau... Euh, voilà. Parce que si j'enlève le réseau je suis en 4G. Mmh. Mmh. Quand en g Quand en 4G bail. Hein? Hein? Bah ouais mais c'est pas ça, que si je suis pas en, en 4G je pouvais l'enlever mais là je suis de toute façon, euh... Il est fou. Lui. Ouais, il oui. a raté. Oh, bon, je sais pas. Bon, de toute façon, j'ai gagné. Ouais C'est vrai, il fait ça avec son cul Non, Ah ouais, il C'est quoi son putain de vie De toute façon, il a perdu. Bon, c'est bon, je peux tombé, c'est Je t'avais dit. Ah ouais, c'est arrête. Ah ouais. Ah, ouais non. Mais de toute façon, il avait perdu. Ah puis moi je tire au milieu de terrain aussi. Ah mais c'était pas. Ah oh, non, non, j'ai perdu. Donc maintenant c'est les masses je sais quoi. Ah, joué quoi toi Non, c'est vrai. Non. Ah ils ont jamais perdu oh, ça fait peur. Putain, c'est les mêmes Non il y a Harmony, <rire> c'est tout ce qui oh, chante. Putain, les <rire> oh non, Harmony c'est aussi une force. Oh non, ils abusent Ils ont dans des casques et tout en plus. Oh c'est la finale. C'est la finale. Une demi-finale. Mmh. Ah mais on va se battre contre deux fois. Oui, parce que, euh, ils ont euh, jamais perdu. Ouais, ils n'ont jamais perdu Non. Dégage. Oh, mais ouais, je sais faire rien oh, lui Oh mais le connard Oh, oh là ah, là Ça pour en plus. Mais non <rire> Je suis mis devant mais... Mais les conne Burdo, putain Mais fils de sa mère, de ta mère Aïe, il s'est passé quoi, cool, hein. là cool. bon. bon. Allez Mais non Oh, Digicombe! Non, c'était pas lui, en plus ah. Mais... <rire> c'était Harmony qui se mettait ah, de... Ah, putain, ouais. putain, mon fils oh, Faut que je t'ai des bananes! Ah, marquer hein. Je les ai, ai, ai tous mis au tapis donc. Avec une carte à ce moment-là. Oh ça c'est, oh, où ça c'est, oh, où ça craque oh, oh. Ouf. Ça oh, bon. a oh. été bon hein. Arrête Jenny là On fout. Putain. putain t'es obligé de tirer parce que. Bouge oh, je... T'as son encore plus chiant Oh, lui il arrête tout lui! Ouais c'est bon, on arrêter là! Ah! Mais c'est ça En plus, si je perds là! Oh zut! Mais non! Mais! J'ai shooté quoi là? Bozard, elle a fait une cri de fille! Bon alors, Bozard, tu es mon féri. féril! Non, non, rien. Oh! Oh! Ah oh, oui! Putain, moi je l'ai pas fait, Ok. Il mmh. absolument que je passe. Là. Bah, non. Si, je suis assez proche. Ouais, je sais pas, ouais, je sais pas si il me dit. Hein. Ça, ça peut passer, on a entendu ça passe. Vous mettez le chaos, vous allez peut-être prendre direct à toi. Ouais, oh le yes! Oh putain il m'a lancé Ouais oui ça a rien de disant Bouge Ouais Moi oh, j'ai marqué quand même Il m'a foutu la terre en plus de Ah ouais ça m'a dit C'est C'est un singe Mais oui je ouais, mais... Il est passé arrête du sac Non bouge Oh ah, mais merde J'ai presque touché Encore On peut encore essayer Ouais un peu bon là C'est fait quoi là Il bouge même pas Donc éco il, croit, il a lire le spectacle Regarde-le ouais, là, restez à côté ouais, J'ai eu un bleu Ouais, un bleu. Oui, il passe. C'est le capitaine. Un <rire> quatrième. Bien <rire> joué, l'outil T'as récupéré la balle. Ouais, Allez, Didi. Allez, Didi. <rire> a... C'est parce qu'il a touché le ballon. Ah, oui, il n'arrive même pas à les pousser. Mais... Bon. Même en chargeant, il n'y arrive même pas. Oh Pauline là Oh un, si Luigi a fait Mario Merde J'ai shooté Pauline Bon oh. C'est seulement quand Je pense qu'il y a un bug dans le matrice hein, est... Il y a encore un Pour la route Non je... euh, Il va passer euh, Elle est forte c'est la seule qui parle français, euh anglais okay. Oui français, un personnage de Mario qui parle français J'ai ça Ouais oh, puis si on rejoue après ah, putain. à chaque fois il passe au dernier moment, c'est l'hignard Là avec un champignon Moi, ça la laguer Ah, c'est Ah ma... pas de but, pas de but On qu'il y a un but là comme ça Bah si deux trucs... Bah il gagnera pas. Ah mais oh bah, bon il se passe de remercier à Bah mon fonds j'ai quand même gagné. Non en 3 secondes il mettra pas un but. Hein. Même pas. Mais on va encore jouer contre eux. J'ai même pas bougé. Et buts. Non je gueule. D'accord. Parce que non, on a gagné. 4-0. Oh putain, ça fait peur après. Non, on va monter tous les deux. Bah oui, je vais venir, on va monter c'est le match suivant. Oh putain, ça aille de chaud. Ça t'envoie pire. Pourquoi ils sont plus fort là Bah, c'est la finale quand même. Marc, tu euh, perds plus d'un coup puis après tu me la passes. <rire> oh, voilà. euh, toi tu vois. Ah, ouais. Tu perds. Jusqu'à euh, deux minutes, tu veux que tu marches au moins. Bouge Oh, il a, des... oh, a réussi à dégager quelqu'un. Oh, c'est un... un exploit je crois. C'est Marc, non, je suis mal. Mais fais tes torpilles. Attends, trois parties là, vidéo, je crois vais... que. Pas... Non oh. Putain avec faut... ça. Eh faut pas le perdre là, c'est là, ça va être une vie. Oh aïe aïe Eh vous. Oh non, il va nous faire quoi là Bouge T'as trop cru, voilà Je préfère même pas je m'en fous je fais pas de Ouais, ouais pas ça ouais, C'est ce <rire> le Burdeau en même temps. La gueule, la gueule euh, elle, elle est déterre <rire> Elle est déterre putain wow. <rire> Mais Birdeau, c'est vraiment le mérieux... oui. Mais, oui. meilleur personnage, elle tire de pas toi le marque Un mon ami <rire> C'est du du con Non Non c'est Bordeaux ben, regarde oh, l'homme! Ah ouais, elle a tiré, mais lui, il a oublié rien! Mais j'aime bien sa posture avant, avant de commencer le match! Oh, oh, oh. Bouge! Il manque encore un but! Que ce soir, un oh. envers! Luigi! Ouais! Le gardien, il a l'air moins fort quand même! Ouah wow, le premier but de Luigi de la vidéo! Ah Elle fait des pirouettes, un coup de ouf! A chaque fois je vous fais ça! Allez, Luigi! Mais non, mais pas sur ta puce! Bah quoi? Ouais, <rire> quand même pas, j'avais marqué. Mais c'est marqué. Le marqué? Bon, d'accord. Oh! oh mais t'as trop de. J'étais pris pour. Euh, Burden toi? Le pire, c'est que j'ai même pas chargé quoi. Donc la force, c'est aussi dans la force du ballon. Mais ta grand-mère. Oh. <rire> <Il est vraiment rire> toi des... tu cheats avec ta main là Luigi bon, ouais, arrête d'imiter ton frère même si quand, quand il est pas là T'as passé à qui là Didi Oh chier. shit Je Je veux qu'il marque c'est mon ami vrai. Putain il y a eu son truc mais... Oh là là y aï aï Aïe aïe deux hein elle a pratiquement raté, ben elle va marqué marquer. Oh puis son truc là, il ah, est trop long. Ah oui, c'est pas possible. Ah ouais c'est. Ah je vais les. Oh j'ai rassé Mais wesh oui. Bah Ouais bon, c'est pas grave, il n'a qu'un. Non? Mais non bref Ah il l'a marqué alors. Mais tu, je crois qu'il était sorti. Oh non ne Bah ben voilà Merci Burdo En s'en elle est là elle. Je crois ouais, que les... les tiers du capitaine sont beaucoup plus précis que les autres Je pense à rien C'était une hypothèse Bouge de là ta glace toi Mais Nick Mais dis-tu con tout ça rien. Non j'ai rien dit. Ouais, ouais le premier but de Didi. Oh, on verra pas sa victoire et tout. C'est lui qui mange une banane. T'es pas content que ton frère a marqué un but bah, merci Pauline. Oh, est yeah. <rire> toujours en train de. Aussi, elle était chez elle. Elle fait que ça marquer le oh, mais des oui, fois ils se voient il trop. Il dégage harmonie. J'ai même pas harmonie. En anglais en plus. c'est même pas harmonieux ton, ton, ton truc là. Luigi, je t'ai dit combien de fois d'arrêter de faire. Euh... Non, mais je pense que le truc de Luigi, il va jamais être corrigé. Hein. Il a encore fait Mario. Bah. Hein. Mar je vais faire un short, il me dit qu'il se prend pour Mario. <rire> je l'ai bien poussé là, je l'ai fait dingue ta gueule. Je repasse. Une passe décimée, qui n'a pas fonctionné. Bah, euh, il n'a pas fait une passe, mais ouais. Pourquoi je m'embête à charger avec elle alors que euh, je sais pas, je suis obligé. C'était quoi ce but C'est passé quoi <rire> Voilà <ouais> <rire> J'ai marqué là, t'es sûr Attendez voir mais... Il se passait quoi Ah, ça a rebondi sur... Euh... Sur... Euh, ah, euh, Pauline, je crois, non a bien, elle là, Ah ouais Elle, là, elle a rebondi sur sa tête. Ça a rebondi sur Pauline. La pauvre euh, Pauline. C'était un beau but. Comment Elle euh, m'a touché, je suis pas tombé par terre. Ouais. C'est bizarre, attends, je vois. Mais ouais m'a touché littèrement Non il est passé un foot quand elle s'éteint ta... Bah faut arrêter quand même Ouais des... C'est <rire> <liquidé. rire> ouais. dur des début mais là c'est Mais arrêtez de faire des trucs chelous avec le ballon merde Oh puis je tire 10 fois il m'a pas non quoi. Tiens je t'ai laissé prendre d'avance pour te foutre dedans encore fait. Oh là là oh, quoi, il a marqué, est dit bon. Non bah bah là je peux rien faire Ouais oh, bah ça je pouvais rien faire, il y avait l'étoile enfoiré mmh. <rire> bah C'est pour ça qu'ils l'ont donné l'étoile en fait Avec l'étoile t'es sûrement de marquer hein bon, je suis sûr. bon on a gagné On repart avec le trophée bah Avec un but, de Ouais quand même enfin Bon bah maintenant je dois faire je sais pas combien de trucs ah, bière de je crois que tu as eu une aventure avec Mario. Tu as vu comment elle a marqué Non Ah, t'as vu comment elle a marqué hein De loin et tout Oh, lui, avec. Ouais, euh... délavé, là. Ouais, là Les fusées explosent et repartent avec. Nexpo, euh, avant, nexpo, n'importe quoi. Ah oh, ce but était impressionnant quand même, ça rebondit sur ma tête. Ah je sais pas on le voit pas mais après il a Il a la balance. Ah ouais Dégage Moi ça me l'est arrivé une fois avec Donkey Kong. Alors j'ai marqué. ding C'était le loin de venir. Au sens c'était incroyable. Ça m'a touché maintenant. A chaque fois je fais ça pour shooter dedans juste après. Oh <rire> comment il m'a loupé Bowser Trop naze Bon euh, je pense que c'est à l'infini non Ouais c'est pas un mot... <rire> On a plus tiré que l'objet utilisé tac est ouais. la, position, hein, la possession La possession Ouais c'est bizarre C'est plus de but hein. Bravo les fusées Une Ça fait longtemps que tout le monde a fini ce jeu moi, je comprends pourquoi la année comme ça hein je comprends alors pourquoi la année comme ça pourquoi la pourquoi c'est pas ça 400 pièces bah oui enfin, mais en fait ouais. c'est pour acheter des équipements mais on n'en achète jamais ouais. <rire> Euh cette coupe là a fait peur quand même brio. c'est quoi ah brio, ouais 400 pièces bah tout le monde a coûté 5 ans Ouais, après c'est 50 Et après tu gagnes. Après il y aura Ouais. On va dans deux jours. Et peut-être euh, des personnages hein peut-être après, non hein Ouais, je sais pas, Nintendo, faut savoir. Ouais. Mais en fait, je pense que les personnages, ils sortent pas tout de suite. Peut-être parce qu'en fait, euh, ils sont pas encore finis. Il y a un temps, un temps, il bah, ils sont pas encore finis en fait, ouais. les animations et tout, ils vont pas s'en faire ouais. besoin d'un personnage avec des animations de ouais. bah quand Par contre Luigi, j'ai envie de dire un truc, il est pas fini, il est pas encore fini parce qu'en fait, je pense qu'ils sont bourrés de fichiers de voix, ils ont mis le même fichier de Mario dans Luigi en fait. ouais. Parce que des fois, Luigi prend sa voix. ouais. Ils font trop de fichiers en fait, entre les deux, ils ont fait un mélange. Ouais. Je pense Mais que c'est ça. 3042 pièces. C'est un mélange. Mmh. J'hésite jamais Bon sinon on va s'arrêter là La vidéo dure trois, en trois parties Parce que mon téléphone A mis des pubs ah, mais, euh, c est, c est ouais mais ça si Ouais Bon à côté...